Ben merci Jean-Luc de ce témoignage parce que, en fait, ça permet et c'est important de se rappeler que, bah, la force de la vie, c'est l'optimisme. Et là, avec l'ensemble des messages, surtout parfois très drôles, parfois assez, euh, assez conséquents aussi euh, à, à comprendre, eh bien, euh, je pense que toutes les personnes qui ont passé cette heure avec, euh, avec toi euh, vont repartir booster comme des dingues. Et puis, euh, je pense qu'il faudra euh, petit à petit leur rappeler au fur et à mesure du temps, parce que euh, voilà, en une heure, il y a euh, beaucoup de messages et je pense qu'ils vont avoir une partie des messages et bien nous on va se faire fort de leur rappeler régulièrement suite à ton intervention, encore un grand merci.